dit — enfin 10 500 personnes, ce que ça marque surtout, c'est qu'il y a un désaccord euh, en France et qu'on euh, a euh, maintenant des espèces de clans. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on veuille systématiquement bloquer la rue. Donc on a le samedi les gilets jaunes. On va avoir les foulards rouges le dimanche, les stylos rouges peut-être le lundi et puis euh, les blouses blanches le mardi. Et que sais-je encore euh, en termes de, color... de coloration Enfin non, je pense qu'il faut surtout arrêter de vouloir à chaque fois bloquer la rue. Et euh, quand on appelle à l'apaisement... Enfin, je, je suis très contente que les foulards rouges expriment... Leur leur opinion, et c'est très bien. Sauf que euh, proposer une manifestation pour dire qu'on en a marre des manifestations, je trouve pas ça très cohérent. Donc je veux juste que les gens arrêtent de bloquer la rue et qu'effectivement la majorité silencieuse euh, puisse vaquer à leurs occupations ah, c est, c est, et, et vivre tranquillement. Puisqu'on a ouvert les débats dans les mairies, c'est autant remplir ces fameux, et, mais des cahiers de doléances. À limite, plus il y aura de monde, bien plus sûr. on saturera, si tu veux, les, les mairies de, de doléances, de demandes, d'idées, d'initiatives, plus ça ce sera important et ça impactera le gouvernement qui devra à ce moment-là en tirer des Alors, conséquences. — Pour être tout à fait juste, il faut quand bien même, bien même bien. se souvenir que l'appel à la manifestation du mouvement des de la rouge euh, date d'avant l'annonce du grand débat. Ouais. Donc voilà. Ce mouvement des de la rouge a été constitué dès la, la, la première semaine qui suivait, le 17 novembre. OK Et donc il y a les foulards rouges de France, qui est le mouvement que je soutiens, qui, lui, n'a pas appelé à aller à la manifestation d'hier précisément pour les raisons que tu évoquais. Est-ce que ça fait une cacophonie Non, parce que ceux qui nous rassemblent... Ouais, c'est que nous de l'extérieur ben, on voit juste des foulards ben, ou Oui, peut-être, mais de la pas même pas manière euh... que de, de, de l'extérieur, on voit que des gilets jaunes oui, et on voit bien qu'il y a différentes, euh, différentes sensibilités, différentes directions, et dans, du, dans le paysage politique, de, de manière générale, il ah, y a oui, différentes sensibilités, et donc c'est pas à nous de décider d'opposer des factions euh, euh, comme ça. Alors voilà, je pense que c'était un succès hier, et je m'en réjouis, même si ça n'est pas le mouvement que je soutiens, et Selon moi, comme toi par contre, là je te rejoins absolument sans réserve, je pense qu'il faut laisser ce débat aller à son terme, de manière à voir ce qui en ressort, non seulement voir ce qui en ressort, mais voir de quelle manière le gouvernement mmh. va utiliser ce qui en ressort, et à ce moment-là seulement, on pourra véritablement avancer. Après, malheureusement, on je sait très je bien qu'on n'a je... aucun pouvoir pour dire aux uns et aux autres d'arrêter de manifester non demain. Il y, y a une OPA systématiquement sur le gilet jaune parce que tout le monde est gilet jaune, oui. donc le mouvement est, est, est protéiforme, sauf qu'au final, c'est la, la responsabilité de personne. Donc c'est okay. un peu facile mais... de systématiquement dire. C'est un mouvement protéiforme. On ne dit rien quand on, quand, quand, quand, amateur, quand on On l'a dit que c'était un mouvement protéiforme. Oui. Mais si, oui. tu veux, si tu veux, cette, culte, cette culture de l'affrontement, moi, je la, je la constate véritablement. Ça veut oui. dire que, comme pour les foulards rouges, il y a deux mouvements de foulards rouges qui partagent les mêmes valeurs, qui se différencient sur un seul élément qui était celui de participer ou non à la manifestation d'hier qui s'est bien et passé que tout le monde tous ceux qui en parlent disent oui les foules rouges s'affrontent les foulards rouges rouge s'affrontent c'est pas du tout le cas non, mais, mais c'est exa exactement un pareil pour les gilets jaunes exactement physique. pareil pour les gilets il y a, des, jaunes. Y a coup... des gilets jaunes qui veulent manifester le week-end et il y a des gilets jaunes qui sont virulents et violents je vois pas au nom de quoi les gilets jaunes seraient affranchis et protégés d'une quelconque violence donc il y a des gilets jaunes violents il y a des gilets jaunes pacifiques des responsabilités. Et pas, et Il est où le sens des ah responsabilités, oui, mais... David Parce que quand on n'est on pas en train de jeter l'anathème sur, sur les gilets jaunes, sauf que, force est de constater que ce mouvement, depuis 11 semaines, a systématiquement des moments violents. C'est à moi que ça. On a... ah bah oui, ah oui, oui. À toi que bien bien je, je c'est à toi que je m'adresse. Bon bah alors...